Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Olga Mbani, votre consultant de business. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, oh là là, je vais vous saouler avec les vidéos cette semaine, hein, ne vous inquiétez pas. Surtout que ça fait longtemps que je suis en vacances. Donc euh, voilà, je suis de retour avec beaucoup de gens dans, dans, dans, dans, nos, dans, nos, dans nos choses. Alors, les amis, c'est quoi les nouveautés? Les nouveautés, c'est le, le petit buzz de ce matin <rire> sur, euh, pour tous les souscripteurs de l'IEB Limal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? <rire> Alors là, bon, euh, à Malin Malin et Demi, à tous les souscripteurs euh, très très très malins, euh, vous voyez, même, même, même El Bank s'est fâché. Même L-Bank s'est fâché parce que les retraits. Attendez, c'est même où le, le, le, le mail là. Voilà. Donc, les amis, regardez bien. Lisez bien pour ceux qui ont mal aux yeux. J'ai zoomé. L-Bank -Bank suspended with the withdrawal of LMC Swap, Limo Coin Swap. Voilà. Dien, L-Bank. utilisateur de L-Bank, à cause de la mise à jour sur le nez LMC Swap, banque a suspendu les retraits LMC swap. Il est bien donc ils seront réouverts après à la fin de la mise à jour donc après la mise à jour. S'il vous plaît, refer to the subsequent announcement. Donc référez-vous à l'annonce euh, après suivant. Donc vous avez lu l'annonce les amis. Donc voilà et donc moi voulant aussi voir je suis venu là pour dire, ok, je fais semblant. Moi, je ne fais pas ça. Ça, c'est pour tous ceux-là qui achetaient les LMC soit Parce que c'était déjà trop, trop moins cher. Alors, on s'est dit, voilà, c'est le moment d'acheter les LMC soit pour, pour aller vite acheter les packs. Ha! Mais, même l'IEM nous avait venu. Vous voyez un peu. On nous avait venu de très loin. Parce que je vous assure, les amis, avec euh, euh, 600, 600 USDT, avec 600 dollars, vous pouvez acheter un pack de 100 000 dollars chez mal Ceux qui ont vite acheté, attend vraiment. Vous êtes des chanceux. En hein? ce qui nous concerne, nous, on était là, on guettait seulement, on pensait que ça devait durer. On attendait que le, le LMC le, le, le LMC soit par exemple à 0,00 pour acheter. Bon, euh, ben voilà, comme vous pouvez le lire, les retraits. C'est-à-dire, n'achetez plus les USD pour dire que vous allez aller acheter euh, le LMC swap pour virer dans euh, l'IEP. En tout cas, sur LBank, ce n'est plus possible. Mais vous pouvez essayer avec euh, la token. La token encore, je pense que ça passe. Mais en tout cas, Elbank a dit net. On vous a vu. Donc les amis, c'est le petit buzz de ce matin avec euh, Elbank et les retraits de LMC Swap vers la plateforme lieb mal Donc les amis, retour à nos bonnes vieilles habitudes. Pour ceux-là qui veulent investir sur LIEB, achetez simplement vos limo coins chez les vendeurs des euh, de limo coins. Et je pense que c'est une bonne idée parce que ça va redonner au moins un peu de valeur au limo coin qui valait déjà 25 francs le prix du beignet. Ok, donc voilà les amis, j'espère que pour ceux-là, hein, si je fais la vidéo, c'est pour ceux-là qui étaient engagés à acheter les UZT pour acheter les LMC Swap. Pour l'instant, ce ne sera pas possible. Voilà, donc euh, prenez vos douleurs en, en, en patience. À défaut, achetez directement les limo coin Swap. Chez les vendeurs de l'IEP, l'IMAL, c'est-à-dire les souscripteurs ou tous ceux qui en vendent, chez des vendeurs fiables. quoi. Voilà, les amis, je ne serai pas courte. En fait, je ne serai même pas courte toute cette semaine, hein, que des vidéos de, de, de, de quelques minutes, comme vous pouvez le voir. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager avec tous les, les le réseaux, tous ceux-là qui, qui ont leur compte LIEP. Voilà, pour tous ceux-là qui veulent acheter. Et vendre leur monnaie vous avez votre bouton un bouton là sur ma chaîne youtube qui vous permet juste de cliquer dessus et voilà et vous tombez sur la page d'achat et de vente sur ma plateforme de, de vente et d'achat de crypto monnaie n'hésitez surtout pas le site est très fiable euh, parfois il peut avoir des, des, des latences c'est dû à l'affluence mais euh, Vous êtes en toute sécurité, peu importe où délai, vous recevez vos paiements. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, de liker, de partager. On va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.